Euh, normal que tu ne trouves pas. Parce que l'entreprise, c'est quelque chose qui t'enferme quelque part. Qui t'enferme dans les règles de papa. Dans les règles familiales. Dans les règles auxquelles tu as dit oui, mais qui ne t'appartiennent pas. Et en fait, ça, ça te fait chier. Pour résumer très clairement ce que me renvoie comme vibration ta structure, Pauline. Tu es là consciemment à te demander mais pourquoi j'y arrive pas C'est quelque chose que j'ai envie. C'est quelque chose dont j'ai envie, pardon. Euh, et pourtant, en arrière-fond, tu vibres, mais lâchez-moi les baskets avec vos règles. Mais je veux mes règles. Tu t'en fous. En fait, tu as bien capté quelque chose, c'est que la liberté, c'est la création de règles. Sauf que toi, ce qui t'emmerde fondamentalement, c'est que ce sont des règles qui ne te correspondent pas à elles. Et qui surtout sont créées par quelqu'un d'autre que toi-même. Euh, dans le fond, tu as envie de t'admirer. Donc, on est toujours sur la même thématique euh, globale de « je je veux me voir, moi » ou « je ne me vois que moi », que ce soit posé de manière positive ou négative dans ton expérience. Chez toi, t'en as marre de jouer euh, le mouton, la moutonne. Ouais. L'autre chose, tu veux une entreprise qui te correspond de A à Z, c'est ce que tu me dis dans ton mail. Euh, à quel moment tu es aussi peu les pieds sur terre que maintenant, lorsque tu me poses cette question À quel moment tu penses qu'il y a quelque chose qui, qui ne soit pas toi, qui soit à l'extérieur de toi, qui puisse te correspondre à 100% euh, Le mot qui me vient, c'est hors-réalité. Pourquoi hors-réalité C'est... Alors, sur quoi on est Hmm. Tu préfères t'auto-admirer dans, ta... dans ton imaginaire. Tu préfères admirer ton, ami... ton imaginaire qui, comme il ne vient que de toi, et comme il est forcément beau, cet imaginaire, parce qu'il est là pour te faire imaginer des choses, euh, te dit à quel point tu es belle, te dit à quel point tu es fabuleuse. Ensuite, tu as un système de comparaison qui dit « mais pourquoi je n'arrive pas à trouver cette, cette merveille dans le monde extérieur donc tu es sans cesse tu crées un, en fait sous couvert de je veux l'excellence pour moi, tu crées un système de frustration, tu crées un système qui en fait te, te permet de te confronter à ta médiocrité te permet de te confronter à, à ce qui est détestable chez toi Et donc, forcément, comme tu as un autre système qui ne veut pas avoir ça de toi, donc c'est un système de protection, c'est un fonctionnement euh, qui te protège de toute attaque, qui te protège euh, de toute attaque qui pourrait te faire descendre de ton piédestal, de ta pyramide, il y aura toujours un truc qui ne va pas et ça t'emmerde. Et la deuxième chose que qui t'emmerde, qui est ce que je t'ai dit en premier, c'était « tu veux créer tes propres règles, pourquoi tu ne l'assumes pas » Qu'est-ce qui fait que tu penses être à ce point-là défectueuse dans la vie pour t'empêcher de réaliser quelque chose par toi-même En gros, arrête d'avoir un rapport de salarié avec les entreprises dans la... Leur... Que tu contactes et commence à voir peut-être je dis bien peut-être ce que tu pourrais leur apporter réellement pourquoi ces mots tout simplement parce que tu ne te vois pas comme la réussite que tu es tu vois le côté médi médiocre de toi-même voilà ce que moi voit ta structure hmm. Parce que c'est ça qui te fait avancer. C'est ça qui te... C'est voir le verre à moitié vide, c'est voir à quel point tu n'es pas à ta place qui te fait avancer. Et là, ça me montre un déficit euh, de construction. Ça me montre un déficit euh, de savoir construire quelque chose pour toi, de savoir... Quel, savoir, quel, de, savoir con, de savoir construire quelque chose pour... Euh, pour te respecter samedi. Pas pour aller guérir quelque chose, pas pour, pas pour prouver que tu es la bonne personne pour l'autre. Mais bien pour te prouver que tu es la bonne personne pour toi. Donc il y a vraiment cette énergie de.. Euh, qui te, tu, tu construis, mais pas pour construire, te construire pour prouver que tu es, euh, es une bonne architecte. Où est le plaisir la jouissance même de construire quelque chose qui peut-être n'a pas de sens Ah bah oui, c'est ça. C'est le non-sens qui te fait chier. Tu veux rentrer dans un système qui a du sens. Tu veux rentrer dans un système avec des valeurs très précises. Et c'est bien. Mais, ce que ça m'envoie derrière, c'est que tu te fermes à d'autres possibilités. Et notamment à celle que m'envoie ta structure, qui est faire les choses pour rien. Faire les choses sans, sans attendre toujours de retour. tu es dans une... Et quand je dis « tu », là je parle à la fois à, à la structure du groupe, tu es dans un, dans un fonctionnement utilitariste, où les autres te servent à quelque chose. Et si les, ne, et si les autres ne te servent pas, tu n'en as pas besoin. Comme si tu l'achetais sur le côté. Et pourquoi cette, cette dynamique utilitariste Parce que euh, c'est ta manière de dominer, c'est ta manière de rentrer en contact avec les autres, comme si tu étais quelqu'un qui ne concevait les rapports euh, humains qu'à travers euh, une logique mercantile, qu'à travers de l'argent. Imagine quelqu'un qui est dans la rue, et euh, mmh. cette personne croise une amie, un ami. Et celle-ci lui dit bonjour, et euh, il lui répond. Et là... Il lui dit bah, « Ok, ça fera 20 euros le bonjour. » Est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, l'interaction est sincère Ou imagine quelqu'un qui va dire bonjour à des gens juste pour... Parce qu'il pense que son bonjour vaut de l'or, qu'il peut le monnayer. Bizarre comme exemple. Euh, il y a des choses qui ne se monnaient pas, il y a des choses qui ne qui ne mènent à rien, il y a des choses qui ne servent à rien. Le, le groupe, cher groupe, tu poses une utilité partout. Et ça, ça te décentre de toi-même. Voilà ce que je pourrais dire. Merci pour ta question Pauline, bonne soirée.